L'enregistrement en local. <tousse> Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis GLG, votre dire d'accro. Moi, j'ai déjà fait des trucs comme ça. Bon, allez, comme tous les mercredis, on se retrouve à 17h pour un petit gg parent en live. Qu'est-ce qui se passe Un, on se retrouve tous ensemble. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions à mettre, tout ça, bim, badaboum, vous pouvez mettre dans les commentaires sur Twitch, bien évidemment, et la semaine d'après euh, sur YouTube en replay. Voilà. Donc on parlera de ce que vous voulez. <rire> Je répondrai aux questions que vous me poserez, et évidemment, on parlera des produits tech que j'ai reçus toute cette semaine, et j'en ai reçu pas mal. Je vous ai mis la liste dans le truc, j'ai reçu la Trottinette 1100W, le OnePlus 10, le Doogie S98, la caméra iMilab e EC5, le ProSonic F16 et i10, et en attente, j'ai eu le Phone Armor qui a été confirmé aujourd'hui parce que le tracking est parti, et j'ai le mini PC euh, Geekom. voilà Tout ça, c'est comme ça que je vous présenterai pendant l'émission pour parler un peu des produits qui vont sortir, des produits qu'on a reçus Souvent, longtemps avant tout le monde, puisque le comme est pour mi-mi-mai, euh, mi, mi-mai, mais mi, pas de mai. Voilà. Et le la caméra la aussi. Et félicie ouais aussi. Bon, voilà. Donc il y a pas mal de produits sympas. Et puis je vous parle même pas de tout ce que pff, je sais même plus. Il y a des trucs je comme le mini PC. Je le reçois. Alors oui, j'attends le tracking de. Je crois que je l'ai mis dans ma liste de des écouteurs euh, One More. écouteurs écouteurs One More, truc trop bien. Euh, Qu'est-ce qui m'a confirmé aussi J'ai plein de trucs. C'est pour ça qu'il faut qu'on se retrouve toutes les semaines. Je dis tellement oui à tout le monde. Après, j'ai dis euh, envoyez-moi, on s'arrangera. Euh, on fait de la review, c'est bon, je sais faire maintenant. Euh, montage, audio, tout est bien. <rire> voilà. Donc, je dis en fait, péter les produits on s'arrangera. On, on truc là. Mais là, c'est pour mi-mai. Voilà. Et on parlera peut-être du plus 10, du Douguet 98, dans la review est finie demain pour les tipeurs. J'en parle. Si vous faites un type, tiens, si vous faites un type pendant cette émission, vous devenez tipeur pendant un mois pendant tout le mois en cours et vous recevez toutes mes vidéos 24 heures avant tout le monde c'est une petite, une petite compensation au delà du plaisir de faire un type pendant l'émission d'entendre la musique de rocky et de dire merci euh, félicie merci à toi aussi voilà. bonjour à jim 38 bonjour à fred euh, bonjour voilà merci encore une fois à shadow qui a offert un abonnement apparemment euh, de niveau 1 à sébastien Merci beaucoup, c'est les modérateurs qui ont des abonnements ici, rien ne va plus. <rire> non, les jeux sont pas faits, non, non, non, non c'est pas ça, c'est pas la, la, la blague. Euh... Un petit tipi, alors ça c'est bon, Shadowin, Streamlif, tu me suis, ok. Ramblix, bonjour la team, bonjour à toi aussi. Alex J. de Mojeb. bonjour vite fait du travail. Il y en a qui bosse à 17h, hey, ce, ce serait temps d'arrêter, de... <rire> de travailler et de venir nous rejoindre en live. Euh... Est un bon moment euh, et bonjour, le cercle des amis de la Thaïlande. Bonjour à toi aussi. Le cercle, les amis, c'est pas quatre euh, cercles à Ah bah oui, c'est ça 4 <rire> donc Samuel en gros <rire> dit le grand fou à Pataïa. Bon, après, on va raconter tout, bien évidemment. Bon, bonjour à tous. Même, comme il commence à y avoir du monde, j'ai pas comment remarqué six personnes en ligne, beaucoup plus que ça. Bon, alors on va laisser un peu le temps aux, aux bounces de se connecter. Par exemple, et puis, euh, puis voilà. Hein, 20, alors 22 heures chez moi en Thaïlande, 17 heures pour vous en France. C'est trop bien. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous parler aujourd'hui Rien. J'ai rien. y bah si, j'ai plein, plein, plein de produits. Je vais vous parler un peu des produits. Euh, oui, c'est ça. Et merci aussi encore pour tous les bons conseils. Alors ouais, parce qu'après ils savent pas les gens que je suis un bon conseiller. Non, mais, en fait les gens le savent déjà. Euh, Samuel m'avait alors on avait été chez lui, tout pour le café, faire les photos, tout ça, tout ça. Et euh, il fait des vidéos YouTube, bien évidemment. Et il avait besoin de conseils pour faire, par exemple, le, le montage vidéo. Je dis mais le montage vidéo, il faut que tu utilises Filmora bien évidemment. Non pas, parce que je travaille avec eux, mais il est clair que pour le prix, si t'as pas de Mac, des machins comme ça, c'est un logiciel qui est très facile, très complet, et dans lequel tu peux faire plein de trucs, et en plus ils ont plein de tutos toutes les semaines sur leur chaîne YouTube et tout, où ils t'expliquent là, à la fois, ils faisaient qu'un téléphone, comment faire un crusty, tout, il enfin, y a plein de moyens de faire plein d'effets super sympas qui peuvent agrémenter une vidéo, alors après, peut-être qu'il aurait vu la vidéo d'avant, peut-être qu'il aurait vu la dernière vidéo de Filmora, mais... C'est vraiment une solution, c'est pas la meilleure solution pour moi, je préfère quand même encore une fois Final Cut, mais Final Cut ça vaut 300 et quelques euros, tu vois, mais euh, c'est une solution qui est quand même bien pratique pour faire euh, des petits effets, des montages, et c'est vrai que ces vidéos ont pris un gap euh, qualitatif, parce qu'il a un, un bon DSLR, mais ils ont, ces vidéos ont pris un gap qualitatif, puisqu'il y a du montage, il y a des effets, y a des trucs comme ça, et tout de suite la vidéo elle claque, et qu'est-ce qui claque encore plus le son, parce qu'il m'a demandé, il me dit, tu peux pas me conseiller un petit micro cravate et tout Alors. Euh, on en avait testé beaucoup, je ne sais plus lequel il a pris, je crois qu'il a pris le Cinco euh, de mémoire. Un petit micro stéréo pour faire les interviews et tout, et euh, voilà, donc il a regardé la vidéo, il a choisi le sien, il l'a essayé, un peu galéré avec les paramétrages apparemment, parce que voilà, à cause des prises jack, des trucs, voilà, c'est pas toujours facile, mais vite fait, on arrive à avoir un truc qui est ultra quali, pour pas excessivement cher, hein, filmora c'est moins de 100 balles, les micros peut-être autant, voilà, 200, 300 balles plus un DSLR, si on veut faire des vidéos YouTube et on dit on veut faire mieux, ça permet vraiment de passer le gap en disant, petit micro cravate, petit micro sans fil, il a fait l'interview avec euh, avec Lolo dans la montagne et tout, le son était super quali alors qu'ils étaient loin et tout, enfin, tu sais, as vraiment, tout de suite, ça fait un gap technique euh, qui n'est pas négligeable. Euh, le robot sort de l'apéro, il a un peu de mal à compter, et c'est ça. Il, il prend un peu son temps. J'ai pas l'impression que vous soyez 6, enfin, j'espère que vous êtes un peu plus que ça, mais euh, voilà. Comme dirais je me moi, dirais, moi euh, ça balance les doses, pas du tout, pas du tout. On n'est pas comme ça. Pas de donner son temps de famille encore. Regardez jusqu'à la fin. Bon, euh, et Filmora, voilà. Donc Filmora, non, Filmora, c'est tr une très très bonne solution hein, pour avoir eu Power pas Là, vraiment, le truc Filmora, c'est qu'ils mettent à jour, ils font les trucs, et puis, vraiment, le gros truc, c'est vraiment leur chaîne YouTube où ils font plein de petits tutos pour t'expliquer comment rajouter des effets et tout. Et euh, c'est vraiment une petite mine d'or pour quelqu'un qui veut se lancer et apprendre et tout. C'est vraiment bien. Bon, euh, qu'est-ce que je voulais dire Bonjour à Jaune 9, notre septième. <rire> à peu près <rire> ou 8 euh, deux conseils qui ont qui ont qui m'ont changé la vie encore merci Et ben euh, ta vie je sais pas mais la qualité de tes vidéos c'est flagrant <rire> c'est Moi, j'ai regardé la vidéo avec Lolo, j'étais content. J'étais content, de pas de moi, mais de, de mes conseils presque. Mais j'étais content parce que je me dis, putain, la vidéo a de la gueule. Il a mis des petits effets avec les fenêtres et tout, tu vois le texte comme ça. Et après, le son était top et tout. Et j'ai regardé et j'ai kiffé. Je me suis dit, putain, c'est bien. C'est bien, c'est beau, c'est quali et tout. Voilà, la preuve que je vous présente des produits qui sont bien. Et... Autant, j'ai toujours un haut de bouffon qui vient de euh, t'es pas expulsé, pas, je sais pas comment dire, je sais pas que si c'était le dernier bourricot qu'on a eu. J'ai eu deux, deux, trois derniers qui étaient pas mal. Le dernier qui m'a dit, ouais, t'es pas objectif, euh, sais on va que t'es payé, machin, alors bon, alors que bon, voilà, payé, pas payé, encore une fois, c'est pas le problème. Et j'en ai eu un d autre un autre qui m'a dit, quoi, tu payes un monteur pour faire ça <rire> ben, Le problème, c'est que même si mes vidéos au niveau du montage, c'est pas ouf, Bah ben, malheureusement, on peut pas faire la voix et les... Euh, et les plans et se couper dans un chèque comme ça et en uploader la vidéo sur YouTube. Et tu te démerdes. C'est que, bah, il faut faire la voix, il faut faire les plans. Après, comme on voit dans la vidéo, elle est dans le film aura, il faut mettre un petit, en vignette. Après, il faut rajouter les photos, il faut rajouter les vidéos, il faut rajouter les images et tout. Et, et même s'il n'y a pas énormément de travail sur le montage, il y a du boulot. Il y a entre une demi-heure et une heure de montage pour faire une vidéo ultra simple déjà. Donc, euh, imaginez, après, euh, le monteur, si je lui dis, tu me rajoutes, il me faut me faire un truc à la uh, Marquette Broly et tout, il me dit pas de problème, mais c'est cinq fois le prix. <rire> il va passer, passer cinq fois plus de temps, donc cinq fois facturé. Donc il faut savoir un peu ce qu'on veut et en fonction de ce qu'on a besoin. Et quand on me dit tu as besoin d'un montant pour ça, oui, je pourrais le faire moi, mais il y a pas mal de trucs où oui, je pourrais y passer une heure. <rire> et, ou alors je peux passer, où je peux lui, lui faire passer une heure et que moi je fasse cette heure, je fasse autre chose. Voilà. Par exemple, faire des reviews. Parce qu'il faut faire les reviews, les plans, et après il faut les monter. Donc malheureusement, c'est toujours des petits bouts de temps qui s'ajoutent comme ça et quand on peut déléguer, même si on a l'impression que c'est pas très compliqué bah malheureusement, Samuel vous le dira, c'est quand même un peu compliqué c'est qu'il faut prendre, il faut des rochers et tout, après il faut mettre les plans, même si moi bon, maintenant c'est bien structuré, il faut faire les plans, machin, il faut les mettre, les trucs et, et c'est du boulot, voilà, c'est du boulot et, et faire la vignette et machin et c'est vite des vidéos qui prennent une demi-heure une heure alors que vous avez 10 minutes de vidéo mais encore une fois, ça il euh, n'y a que ceux qui n'ont pas fait qui ne savent pas ce qu'on fait, malheureusement, ils savent et disent, Ouais ah, c'est pas la partie la plus rigolote dans une vidéo. Euh, je ne suis pas encore à ton niveau quand même. Je ne sais pas si on peut vraiment parler de niveau, mais on va surtout parler d'avance. Moi, j'ai commencé il y a un peu longtemps, en 2007, je crois, mes premières vidéos. Donc autant en 2007, c'était quand même un petit peu euh, de la merde, hein, en 480p et tout, autant on peut dire que voilà, depuis 2007, j'ai essayé pas mal de trucs, pas mal de formats. Euh, beaucoup de mes vidéos ont des sons pourris, hein, notamment sur WTS. J'ai pas mal de vidéos avec des sons pourris, des images, des voilà. On a testé beaucoup, beaucoup de choses et il est clair que maintenant, voilà, moi je suis un peu plus rodé au format. J'ai un peu mal, là. je sais pas ce qui arrive, je suis en train de vous faire une crise cardiaque. Non, la vache, parce que j'ai un point là en fait, j'avais un point depuis un petit moment là. Il était parti et là il est revenu <rire> en train de mourir en live euh, à devant le test du OnePlus 10 Pro. Mmh, oui, bon, je vais vous parlais un peu des, des reviews parce que ça fait malheureusement un peu partie du deal ou par exemple la mini PC, j'avais dit que je ferais un déballage en ligne et tout, mais je peux pas faire un déballage que du mini PC donc euh, malheureusement, et tout, voilà. Donc, premier produit que j'ai reçu il y a deux jours. <rire> Jean, il est venu cet après-midi. <rire> je dis, regarde, je... il y avait un putain de carton dehors. Je regarde la trottinette qui est dehors. Il dit C'est beau, ça, le portail il est ouvert. La trottinette, elle est là, posée. Je vois, mais si on est en Thaïlande, il n'y a pas de voleur, puis elle pèse 40 kg. J'ai reçu petite trottinette euh, 1200 watts. Voilà, donc petite trottinette, bah, quand on voit un petit peu des routes. Alors, est-ce que c'est deux moteurs de 600 J'ai bien l'impression. Euh, moi j'ai pris, enfin j'ai demandé le modèle avec la petite selle, parce que je me suis dit, il euh, faut bien que je pose mon gros cul quelque part, arrêter debout comme ça pendant 40 minutes, c'est peut-être possible, mais peut-être qu'un petit siège comme ça de temps en temps, euh, voilà. Donc j'ai reçu celle-là, alors il y a le vélo Fido, il y a celle-là, et j'en attends une troisième, dont j'ai oublié la marque, mais c'était la Pioneer, et après il euh, n'y a plus la Pioneer, c'est sera une autre, enfin bon. Là n'est pas le problème, voilà, on aura la trottinette, ah on aura, elle est, elle est là, il faut que je la déballe et tout Il faut que je fasse les vidéos pour WTS, de la béquille, du casque BMX et du déballage de la trottinette Et après le test et tout, ça la trottinette tombera certainement au mois de mai En même temps on est déjà le 20 avril, <rire> j'ai ouvert, à... enfin, ouvert la boîte mais j'ai pas encore sorti la trottinette <rire> Vous êtes d'accord que euh... pour l'instant il n'y a pas, pas d'urgence Donc trottinette électrique, euh, mois prochain Ensuite, le Dougie S98 que j'ai fini aujourd'hui. Ah oh oui, je l'ai fini le coquin. Pas mal, pas mal. Un petit, euh, alors un écran, alors un téléphone, tu vois, avec un écran normal. Mais un petit écran à l'arrière, tu vois. En forme de, de montre et tout, qui affiche les notifications, les appels et tout. Un très très joli téléphone. Et, alors bon, non, ce un, pour ceux qui connaîtront les plus anciens, j'ai quand même un gros passif avec Dougie. <rire> Pas en mal, hein, encore une fois, pas en mal, en hein bon, bon bon passif, puisque c'est moi qui gérais leur chaîne YouTube pendant un petit moment quand même, malgré tout, avec euh, mon ami espagnol qui parlait habla un poco espagnol, qui faisait les reviews. On faisait les reviews en français et en espagnol, grâce à un script bien scripté euh, qui permettait que même si moi au oh, habla un poco espagnol, et eh ben j'arrivais quand même à comprendre. Donc euh. Faut avouer qu'ils sont bien sortis du du cul et ce Dougie S98 avec son Helio G96, pas mal, je fait 200 000 points sur un toutou. 8 plus 256 plus micro SD puisque oui, il y a bien double SIM plus micro SD. Un... trop bien, trop bien. Euh, lecteur d'empreinte digitale, caméra à l'arrière 64 millions pixels plus 20 millions de pixels euh, infrarouge, Sony plus 8 millions de pixels euh, angle large Samsung, et à l'avant, 7 millions de pixels Samsung. Donc, Et sur le papier, autant il n'y a qu'un écran LCD, autant sur le papier, il est quand même plutôt spéqué. Batterie 6000 mAh, charge rapide 33 watts pas mal, et charge en fil 15W. Je connais la fiche par cœur c'est j'ai vu pendant trois jours là j'en ai bouffé des trucs je connais par coeur voilà euh, très très téléphone très intéressant alors il est p108 p 109 ce qui fait qu'il est un peu résistant et tout mais il pourra plaire ou ne pas plaire mais voilà pour 300 balles moi je trouve que le téléphone il est quand même extrêmement intéressant et euh, voilà donc si vous êtes en thaïlande il sera à vendre non je crois que mon pote en thaïlande il va me le prendre il prend tous les trucs là maintenant en ce moment euh, voilà quoi voilà. donc c'est ça sera le deuxième alors ça c'est pour vendredi votre voilà vendredi c'est acté euh, pas de souci je vais lire un peu vos commentaires pendant qu'on est là euh, Bonjour, fred euh, maintenant tu te sers plus de ton vtt euh, bah écoute j'ai pas encore déballé la trottinette je me sers encore un peu du vélo électrique j'ai prévu alors j'attends la deuxième batterie j'ai prévu un road trip de 60 km à vélo, en vélo électrique. Alors, ce sera vélo essence électrique. En allant à mon café préféré dans la montagne et tout, il y a 30 km aller. En fait, c'est 40 km par la route ou, 40, ou 30 km en mode piéton. Je l'ai fait en, avec le XADV au retour la dernière fois. Il m'a fait passer entre les champs. Il y avait du sable et tout. C'était horrible. Mais là, en vélo, ça permettra d'avoir une vélo. Et on passe par des endroits qui sont improbables. Ça va faire une vidéo qui va durer alors 30 km à 20 km heure. Ça va durer une heure et demie. Vous allez voir, les paysages sont incroyables. Vous <rire> êtes passé par des endroits où. Ah J'étais comme ça, je dis putain, c'est bon ici, voilà. Et euh, voilà, donc 30 km aller et 30 km retour. En théorie, vu que je peux faire 40 km sans pédaler, en pédalant, en aidant un peu le truc, je devrais arriver à faire l'aller-retour. Mais je vais, même, je vais quand même attendre de recevoir la deuxième batterie pour la mettre dans un sac à dos. Comme ça je pars si jamais voilà, si jamais à la fin plein le cul de pédaler là, eh ben, euh, je peux mettre la deuxième batterie et je pourrais euh, assister. Mais voilà, ça fait partie des prévus et après ben, la trottinette sera donc pour le mois de mai que je la déballe, je fasse un test, j'irai seulement autour du lac, faire le tour du lac, savoir un peu quelle est l'autonomie. Parce que le problème c'est quand l'autonomie est foutue, il euh, faut la pousser, euh, cocotte. Voilà. Euh, jamais aimé Dougie Ouais, bah euh, j'avais aimé Doogie, j'avais aimé Doogie. Euh, voilà, quoi. Doogie, euh, c'est pas le même prix, non plus. Doogie, c'est pas le même prix. Bon, parlons un peu du OnePlus 10 Pro 5G, qui est ici Alors, étonnamment, 750 000 sur un toutou. Alors, vous allez me dire, pour un 8 Gen 1, ben, c'est un peu la louse. Enfin, je pas dire que c'est la louse, c'est quand même 750 000, mais le Black Magic... Non, le... Oui, le... Le Nubia Red Magic 7 qu'on a testé euh, il n'y a pas trop longtemps, là. il faisait 1 million et des spoons hein, avec un 8 Gen 1. Là, il ne fait que tu, 750 000 points. C'est pas mal, mais voilà. Pour 1000 balles, euh, il voilà, aurait pu me donner 1 million. Voilà. Donc, euh, OnePlus euh, 10 Pro version globale, nananana, nanana, patin coufin. Euh, ils m'ont pas mis trop la pression pour, euh, pour la date. Que pour l'instant, il a pas l'air d'en avoir dispo. Il y a un en dispo euh... mercredi prochain lundi. Non, normalement, il devait arriver si VPN, mais ils ont toujours pas payé. Un mec qui m'a mis la pression oh, une une vidéo. Oh Et je vais vous paye quand oh, cette semaine? En temps, on est jeudi, par enfin, les mercredi. Donc, il y aura peut-être IVC VPN samedi ou dimanche. On verra. À ah, non ce que vendredi, vendredi, il y a le doogie, donc ce sera samedi ouais, ou dimanche. Lundi, je ferai bien le casque E900 avec le support de casque et tout, parce qu'elle ne m'a pas mis la pression, mais voilà, lundi ou mardi. Donc, le téléphone tombera mercredi ou jeudi. Voilà, sans pression, puisque demain et après-demain, et après-demain, après, -après je travaillerai sur le, le casque et le support. Et comme ça, on mettra le, le OnePlus. Et après, une fois que j'aurai fini ça, j'aurai fini le OnePlus. C'est pour ça que le OnePlus, ça fera, il fera, je le ferai ce week-end et le début de semaine prochaine. Il tombera, c'est voilà, mercredi ou jeudi pour le OnePlus. 10 pro, bon un bel animal avec des belles caméras et tout, en plus des caméras qui sont certifiées à seul bon, ceux qui se connaissent pas Hasselblad, ça c'était une grosse marque d'appareils photo caméra. C'était les premières qui étaient euh, faites pour aller sur la lune, par exemple. Ils ont fait des caméras, et hop là ils sont partis sur la lune, ils ont fait des photos incroyables et tout en espérant s'ils si étaient vraiment sur la lune. Hein. Il y a une théorie qui veut et je crois que la théorie qui se tient le plus, c'est que oui ils sont vraiment allés sur la lune, pas de souci. Mais que, mais que les vidéos, les photos, tout était euh, minable. <rire> tout était pour <rire> Il n'y avait rien d'exploitable. Parce que quand vous regardez quand même, je ne sais pas de quelle année ça date vous prenez n'importe quel DSLR vous de faire une photo c'est surtout pourri les mecs qui sont sur la lune avec le soleil pas loin l'éclairage truc truc les vidéos sont incroyables <rire> voilà donc il était la le ça oui ils sont vraiment allés sur la lune mais que photo vidéo il euh, y avait que de la merde il y avait rien d'exploitable même si c'était du Hasselblad et qu'ils ont refait ça sur terre pour faire un truc propre télévisuel c'était c'était trop c'est trop bien cadré c'est trop bien cadré c'est trop bien éclairé c'est tu vas trop bien c'est trop net c'est trop incroyable alors qu'il n'y avait pas de numérique ni rien enfin voilà bon euh, moi je trouve c'est la, la qui se tient le mieux, mais il n'empêche. Moi, euh, j'aurais un euh, plus 10 Pro avec caméra à seul blade à voir. Écoute, on à voir euh, à voir ce que ça donnera. On verra la semaine prochaine. Encore une fois, j'ai fait quand même, j'ai pas fait une grosse review sur le doogie, mais on a quand même essayé de parler de tout. Donc, c'est quand même assez long et assez en fait. On parle de tout, mais dans un condensé de 10 ou 12 minutes. Donc, c'est assez dynamique. Là aussi, encore une fois, avec celui-là, ce sera surtout de faire beaucoup de photos, beaucoup de vidéos. Par exemple, le doogie, <rire> ouais. Euh... Caméra euh, Sony 20 millions de pixels vision de nuit très bien mais on peut faire que des photos on peut faire pas de vidéo c'est nul c'est nul tu vas dans le truc, mais une vision de nuit ok photo pas de vidéo c'est nul alors à moins qu'en restant appuyé dessus tu vois j'ai pas fait le attends je ressaille, ça se trouve j'ai fait une connerie vas-y allume toi vas-y vas-y allume toi euh, vision nocturne toi il y a juste la petite euh... Si Je reste à pied dessus, mais il se passe rien, <rire> c'est bien le problème. tu vois. reste à pied dessus. Photographie continue n'est pas disponible. Voilà. C'est photo, photo. Voilà. Alors, ils sont sympas de dire qu'on a vision de nuit 20 millions de pixels, Sony et MX 350 et tout. Moi, j'ai bien, mais bon on peut faire de vidéo. c'est nul dans leur truc là. On voit des serres, des biches et des dau et tu peux pas faire de vidéo. que des photos. Voilà, donc euh, le but c'est vraiment d'aller en disant hein, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut pas faire. Euh... Alors, tu pourras, alors, tu pourras pas faire de tout terrain avec celle-là, VD. Avec, des... avec la trottinette euh... Méfie-toi. Méfie-toi, petit insolent. Elle est quand même chiadée, hein. avec les gros pneus et tout. Hein. Non, non, c'est le modèle, si je parle de la trottinette, c'est le modèle avec les gros pneus. Suspension avant, suspension arrière. C'est le modèle de compétition, on se fait pour la Thaïlande. Après, euh... Comme dirait euh, GMK, euh, l'autre trottinette de jeune coiffeur euh, distingué, euh, c'est une petite trottinette, euh, machin, euh, bien rigide. Non, non, là, c'est de la trottinette euh, de compète. <rire> si je puis dire. Bon, on parlera des... Euh... Qu'est-ce que j'ai un d'autre en review On parlera de ça après. Euh... Alors, attends, tu pourras en besoin de plus. C'est pourquoi Alors, c'est mercredi ou jeudi de la semaine prochaine. Alors, théoriquement, tu peux faire 100 bornes avec deux batteries. T'es prêt euh, attends, déjà on va faire 60 bornes, <rire> déjà on va faire 60 bornes, et on va essayer de faire qu'il n'y ait qu'une batterie en pédalant avec assistance électrique. C'est à dire assistance numéro 3 jusqu'à 20 km/h et en pédalant tranquille, hein, toi, pas pas de ouf. Un hein. c'est 21 je crois maximum en pédalant tranquille jusqu'à 21 et on essaiera d'aller jusque là-bas. Et en, comme ça, on verra bien dans les montées. En théorie, on devrait l'aider dans la descente. On aurait, dans pas besoin d'électrique. Donc, on verra si sur en partant sur l'idée que la dernière fois j'ai fait 40 sans pédaler, et il m'en restait un petit peu, d'accord Là, je me dis, 30 en pédalant, tranquille, il va m'en rester au moins. Et après, du coup, au retour, c'est là qu'on verra, sur les 30 derniers de retour, est-ce qu'on peut faire au moins jusqu'à 60 bornes en pédalant un peu Eux, ils avaient jusqu'à 100 bornes, mais avec un petit chinois de 40 kg, quoi. <rire> avec papa de 80 kg dessus... C'est peut-être... Ça peut-être changer un peu les paramètres. Mais voilà, et comme ça, je me dis, si au retour, arriver à la moitié, <rire> arriver à 50 bornes, et plus de batterie du tout, j'enquille la deuxième, je mets et là, je rentre en full électrique. je vais voir avec vos tests. Hein. <rire> un amarre, voilà. Mais voilà, ça permettra de, de juger un peu. Euh, bonjour ABD Dash, euh, c'est le premier smartphone qui peut faire des vidéos. Euh, qui va faire de vidéos, alors tu peux faire de la nuit, voilà, tu, des vidéos. tu peux faire des photos la nuit en infrarouge, mais pas des vidéos la nuit en infrarouge, qui est quand même un petit peu bidon, parce que n'importe quelle caméra sécurité fait des vidéos de nuit en infrarouge, Casser les couilles aussi, avec hein, leur téléphone, hein. non mais, voilà, ah, il est 22h22, <rire> il faut pas que je dise du mal, voilà, bon, autre caméra, alors, la ImiLab. lab. plein de trucs, là, voilà, une petite caméra IP, alors lancement mi-mai, donc là c'est pour vraiment pour vous dire, voilà, pour ceux qui disent, non, ah, les vidéos ne à rien et tout, bah, là, le vidéo, vous ne la verrez pas avant mi-mai, De normalement tout le monde, en théorie, <rire> je dis toujours ça, moi il me mettent des embargos, moi ils me mettent des embargos et des dates. Et après, il y a toujours un Express ou machin. Eh hein. ben, on fait la vidéo, tout truc, truc, aller en ligne, et voilà. Non Soit, les... soit c'est des vendeurs qui posent un peu des, des embargos et tout, soit voilà. Moi je... moi, je respecte les embargos. Voilà, je suis comme ça. Euh... C'est mon petit côté russe. Bon, petite caméra IP, Wi-Fi, euh... apparemment motorisée et tout. C'est joli. 182 balles quand même. j'ai pas regardé le prix. Mais moi, et tu vends Euh. Non, non, non. Clear, Ok, Color Night Vision, pas mal. Smart sirène. Une sirène intelligente. Hey, avec la queue et tout. Bon. <rire> Activité zone, pas mal. Batterie et solar power red. red. Ah ouais C'est pas vrai. Batterie et power solar power red. Oh bon bah, bah écoute, voilà. Multi-storage option, IP66, waterproof. Oui, il est en option, le... tu vois? Ça m'intrigue, je l'ai le panneau solaire ou pas Il <rire> a <dit>, ou pas Je <rire> t'ai entendu là. Je t'ai entendu, non c'est ou pas quoi. Ouais, ouais ou pas. <rire> ou pas ou pas. Bon elle est bien emballée, ça c'est pas mal. Ça m'étonnerait qu'il l'ait mis là-dedans. Hein. Ça, ça serait un peu ridicule. C'est quoi ça, Des bonbons Non, le chargeur. Ouais, c'est Bon, j'ai pas moi le chargeur solaire en option. Ah, merci pour les diamants, euh, BZH. Les diamants sont éternels et... Euh... <rire> Par exemple, quelle heure il est 24, à et demi, on met de la pub, Voilà. donc c'est la nouvelle caméra imi-lab e de euh, pixels cristallin Regardez, avec du cristallin, mon pote. Je peux dire, on est a... bien. Pourquoi je mets les lunettes Puisque merci à Shadow pour les diamants, encore une fois, parce que l'écran, celui-là, il est bien. Le Mac, mais celui-là, il est polarisé. Les lunettes sont polarisées, donc euh, j'ai un écran noir <rire> et au bout de la tunnel et tunnel et la lumière. Batterie, alors ah ouais, il existe en option un panneau solaire que je n'ai pas de leur marque, mais que j'ai quand même... J'ai toujours de Reolink, Donc je pourrais... Euh, je pourrais voilà. 182 balles quand même, hein. pas donné. Hein. Mais bon, motorisé, tout ça, tout ça. quoi L'amendement euh, Milab... Oh, 23 mai. <rire> 23 mai Merci pour les diamants euh, BD Dash. Petit, petite bagarre de diamants euh, en ce moment. Alors elle m'écrit, elle me dit oui, il faut faire la vidéo avant le 23. J'ai la date, on est le 20. Je commence, je commence à prendre euh, mon clavier en disant hey, « Hé, petite connasse, là Tu crois que tu vas m'envoyer la caméra à le que je vais te la tomber le 23 <rire> ?» J'ai bien fait de lire le mail, hein, c'est marqué 23 mai. Hein. <rire> c'est vrai, elle répondu, non Petit trou du cul, là !»« de faire mieux de lire tes mails au lieu de répondre comme un petit connard. »« Hein ?»« <rire> C'est le 23 mai, et non pas le 23 avril. »« Ouh, dis donc, mais qu'est-ce qu qu que tu ce fait là ?»« Alors, Merci euh, pour les diamants. »« Alors, il y a un challenge avec Shadow et BZDash. »« Il leur... n'y a pas de tipi ?» Tipi Tipi parti, mais, euh, mais voilà. Bon, voilà, ça c'est pour le la vente. Euh, la vente de la dernière. Ah, le produit qui devrait vous faire kiffer votre race. Qu'est-ce qui parle mal ce soir? Non, il faut que je. Arrêtons de parler mal comme ça. Il faut parler bien. Oh là, là, merci beaucoup à Shadow pour les diamants. quest Quelque... Je vais être belle demain avec tous ces diamants. Non, je crois qu'il me les livre pas tout de suite, hein, il faut attendre un petit peu. Alors, mini PC, alors je j'avais complètement oublié euh, GeekOM. <rire> eh, pour un mec qui s'appelle JT Geek et Greg le Geek, avoir un mini PC qui s'appelle GeekOM, c'est la classe. Alors, je l'ai trouvé uniquement sur euh, Amazon. Amazon. Alors, moi j'ai la version, euh, c'est marqué derrière, 8 plus 512. Voilà regardez. SSD, euh, vous avez peut-être vu la photo déjà sur Instagram. J'ai mis une petite vidéo. Alors, produit NEM, euh, ça c'est bien minon. Le IT8. IT8, I5. Voilà, euh, Intel Core i5, pas mal. De la DDR4. Ouh, merci. Ah non, mais vrai, franchement, Tipeee, ça claque mieux. Alors les diamants, ça claque. Hein. Je veux dire avec BZH là qui a encore mis un petit coup de 25 diamants. Mais. Le petit tipi de Sébastien est bienvenu, bienvenue, <rire> bienvenue. <rire> maître San. Euh... <rire> bon, arrêtez. Hein. Bon, de la 16 Go de RAM en DDR4 et du SSD M2. Alors, j'en rappelle, les SSD M2, c'est comme les barrettes de RAM, mais avec de la SSD dedans. Euh... 512. Donc, c'est si la version 8 plus 258 fait déjà. On a déjà demandé sur Instagram, on dirait, hey, non, hey, je ne vais pas te débarrasser. Merci, Oulala. Oh là là, 100 diamants Ok, bon, Shadow, a mis tout le monde d'accord. Voilà, un petit coup de 25 diamants, petit joueur. Merci beaucoup à notre modérateur. Ah, 15% de batterie. <rire> 400, si le, la version fait 419 euros, 8 plus de56 la version 8 plus euh, 512, ne doit pas être donnée. J'ai 8 ou 16, moi. J'ai oublié. Non, j'ai 16, moi. J'ai pas 8, j'ai 16, j'ai même pas celle-là. J'ai encore celle du dessus, là Il ne faut pas être donné. Il va pas être donné, donné, hein être donné, donné moi Alors, premier truc, il y a des petits clips ici. Alors, je me suis dit qu'il y a des clips pour déclipser. Et euh, je l'ai ouverte tout à l'heure. J'ai essayé un nom que j'avais plus à l'ouvrir. Bon, on voit rien. On voit rien du tout. Tu vois ah, voilà On <rire> <Casser>. <rire> Hey Geekom, euh, j'ai reçu, reçu des véhicules Alors je sais pas ce qu'on peut pas l'ouvrir et tout, il euh, y a l'air d'avoir un espèce de petit ventilo, euh. je vous laisserai voir dessus. Alors, <rire> non mais on a rien vu, voilà Alors regarde, non mais look. Euh... Merci, oula <rire> ben dis donc Ah il est comme ça ah, alors, euh, parce que euh, déjà, on disait bon, Shadow a quand même envoyé 100 diamants. Je sais pas tout ce que ça représente, mais bon, euh, ça, dans un petit sac, ça fait quand même pas mal, tu vois. Et euh, Dash a surenchéri de deux fois avec 200 diamants. Voilà. Donc, forcément, ça remplit un peu le, le diamant. C'est pour te raser euh, les aisselles de ton boîtier. Alors, je vais voir un peu, regarde. À l'avant, à la oh, attends, je vous mette, attends, je mets en plein écran. Non, donc on peut le voir ici. ouais Vous voyez ici. vous à l'avant, il y a quoi Une prise USB type C, pas mal. Une prise USB euh, bleue, donc c'est USB 3, d'accord Une prise jack, un bouton power on-off. Jusque-là, tout va bien. Sur le côté, on a l'alimentation, pas mal. On a une prise... Euh... J'ai envie de dire une Thunderbolt, moi. Euh, Celle-là, la vilaine, on dirait dire une Thunderbolt. Merci Oh <rire> Et là, Émile ah, mais... Emile diamant. Alors fais-moi ta maline maintenant. Oui, bah passer de 200. Non, mais normalement c'est quand t'as 100, 25, 100, 200. Normalement c'est 400 et tout. C'est pas 1000. C'est toi qui joue. C'est toi qui joue. Mais merci beaucoup. Bon, on a une prise Ethernet. T'as moi finir un peu, merde. Une prise Ethernet, deux prises USB. Alors eux, il y, y en a bien une grise, une bleue. Mais moi j'ai bien deux bleus à l'arrière. Donc c'est bien deux prises USB 3.0, une sortie HDMI. Ok. Et euh, une prise B, B type C qui combien l'air. Alors autant à l'avant c'est marqué juste euh, SS euh, nana Autant à l'arrière, c'est SS. Euh, non, c'est pareil. Voilà. J'ai l'impression que c'est du Thunderbolt. Voilà. Petit détail, sur le côté, il y a un petit cadenas. Alors ça doit être pour mettre l'anti-vol euh, sur un bureau, par contre, le pic. Ça se tient aussi. Et euh, Lecteur de carte SD sur le côté, ça par contre, euh, je ne l'ai pas vu tout à l'heure, et c'est quand même la grosse surprise. Petit lecteur de carte SD sur le côté, pas mal du tout, hein. pas mal, pas mal. Donc ultra euh, effic efficacité, <rire> petit et léger, c'est tout moi. Je... Écoute, euh, c'est comme ça qu'on m'appelle, <rire> dans les bars de Pattaya. Petit, léger, euh, grande efficacité. <rire> pas du tout. <rire> Avant que j'étais jeune, mais bon, voilà, maintenant j'ai pris un peu de lâche. Capacité d'extension, ça on a vu. Euh, vous pouvez étendre le stockage avec la Kingston M2 SATA. Donc, vous voyez, on n'est <rire> pas, pas chez Apple. On peut apparemment l'extendre et changer le SSD M2. Bah déjà, 512, c'est pas mal. s'achète le moins cher à 128. Sache qu'après, tu pourras en racheter un autre, le mettre dedans. C'est du Windows, c'est pas du, du Apple. Euh, thermique plus rapide, nan, nan, Bluetooth Wi-Fi, Wi-Fi 5. Ok, bon, c'est quand même déjà pas mal. Euh, moi, je le trouve. voir euh, un peu les photos. Core 5 pas mal. Bon, la carte graphique, c'est évidemment du Intel euh, Iris Plus euh, Graphics 655, donc de la carte intégrée Intel. Hein. C'est pas mal. En même temps, c'est pas si mal que ça. Après, de là, faire de la photo et de la vidéo pour euh, les vidéos de Samuel, ça va être compliqué. Mais euh... <rire> Tomber sur toi, euh, voilà mon de la DR4 euh, Kingston, pas mal Wi-Fi de giga 4 et 5 giga pas mal duel channel DDR4 Donc, là encore, pareil, il doit y avoir de la, de la barrette de RAM dedans. C'est juste la taille de la barrette, elle doit prendre tout le truc. Euh, ça doit pouvoir changer aussi. Ça, do ça doit être en fait plutôt pas dire facilement upgradable, mais upgradable. Voilà, encore une fois, je vous mettrai tous les liens euh, de tous les produits. Je vais vous les mettre. Ici, voilà, comme ça, si vous voulez cliquer, euh, acheter, tout ça, tout voilà. Euh, alors un hein, Intel Gemini, Kingston Air 4, Windows 11 Pro, affichage quatre écrans. Alors quatre écrans, le HDMI 1, les deux USB Type C, donc ça doit être du Thunderbolt 4 hein, ou 3, donc ça fait euh, 3 Et euh, le, ah c'est du mini display, voilà, c'est le mini display qui est sur le côté. Euh, avec le mini display euh, t'en peux en mettre 4 ça me parle un peu beaucoup hein. enfin même moi déjà avec une grosse machine j'utilise que deux, ça suffira je pourrais trouver un troisième voilà. les performances ont l'air plutôt acceptable ça, ça d'être une bonne petite machine Vous... je vais lire un peu vos commentaires parce que ça fait quand même longtemps que j'ai pas lu vos commentaires mais moi personnellement je trouve ça ça fait un petit mini PC qui, euh, qui a de la gueule voilà alors, on en est où Ouh, On en est sur une attaque de diamant, là, voilà. Il a mis tout le monde d'accord avec les 1000. Mais là je suis en train de regarder. Il, il essaye, ça marche pas. Ça marche pas. Carte bleue bloquée. Il euh, faut appeler cet élève maintenant. Euh, alors, théoriquement, tu peux faire 100 bornes avec deux batteries. J'en étais là. 50 000, c'est tout. On dirait un Samsung S21. Ben Oui c'est ça, 750 000. Pour le OnePlus 10 Pro, plus, 750 000 points. Alors après, euh, je l'ai refait, je suis tombé à 650 000. Donc je l'ai mis à jour, je suis revenu, je suis retombé à 750 000. On est d'accord En tout tout ne fait pas tout, mais de toi à moi, je me suis dit, avec un 8 Gena, avec un nouveau Snapdragon, nanana, j'ai quand même un Nubia, Alors j'ai été contacté par ZTE, tiens, ZTE qui un... Je sais plus quoi, un, un, une, une merde atomique, encore un truc à 800 balles. Mais euh, tu sais, c'est. Non, j'ai dit non, ça faut payer un petit peu, sinon je fais pas. Et après, j'ai répondu, il faut payer un petit peu, sinon je fais pas. Et je pense qu'ils vont me dire euh, tu ne feras pas. Merci à dash pour. Euh... <rire> un bite. Ok, c'est bien. J'ai vu que un million de trucs. Non, c'est un seul Et qu'est-ce que j'ai vu aujourd'hui Il y avait. Euh, je sais pas si on a, il y avait la vidéo de Unbox Therapy. Il avait une espèce de grosse batterie externe Blue Etty. Alors, on ne l'a pas fait parce qu'ils euh, n'ont pas voulu payer. C'est <rire> simplement. Ils m'ont proposé de la faire. Nanana, et ils m'ont dit Oui, il euh, faut payer. Ça ai, euh, ai rien à branler de votre batterie. Là, de... Ça a l'air bien, mais bon, pas, pas indispensable. Non, mais moitié prix, tu sais, genre, je demande le prix de la review. Il me moitié prix. Je dis bah non, non, je dis merci. Nous ne pourrons pas accepter votre offre. Alors, j'ai regretté un peu parce que sinon, je l'aurais eu depuis un petit moment et il est... elle est quand même plutôt pas mal, leur batterie, là. Mais bon, après, c'est pas le dossier. Euh, voilà. Va Travailler que gratuit non plus au bout d'un moment. Euh, voilà la trottinette, c'est gratuit. Le plus 10, c'est gratuit. Euh, bon, c'est les produits à 1000 balles, mais voilà. C'est les produits à 1000 balles. C'est la OnePlus 10, ça c'est euh, vendable direct. Ça en talent, il n'y en a pas et tout. Euh, je veux dire, 1000 balles. Là, tu, je vends 500 500 ou 600 balles, genre 20 000 bahts. 20 000 bahts, vous me direz 20 000 bahts, combien ça fait, mais si je vends 20 000 bahts. Je vends tout de suite. Il est tout neuf, euh, très bien. Personne ne peut l'avoir. C'est la version globale. Et la trottinette, pareil, à vos 1100 et quelques euros. Plus Le temps d'avoir arrivé, plus la détaxe, plus tout ça. Euh, voilà quoi. Là, venir, euh, voilà. Soit je l'ai la garder et je vais euh, faire un accident. Quand euh... ah, on était là, la photo, salut, noble modo, <rire> Wizbot. Ce est là. Euh, on a juste le droit de voir la boîte. C'est comme ça. Donc, je si voulais voir, vous voulez voir le téléphone du truc. Pff. Franchement, il ne casse rien. <rire> Je suis désolé, mais j'ai ouvert le. Il ne casse rien du tout. Parce que, parce que je n'ai que la boîte, <rire> le mytho de base. Puisque je n'ai que la boîte, <rire> je n'ai jamais, jamais reçu le téléphone. Je vous fais croire que euh, on m'envoie des téléphones à 1000 euros, mais pas du tout. <rire> je n'ai que la boîte et il n'y a pas de téléphone dedans. <rire> je vous fais voir la coque. Il donne, il, il, il, hop là, il donne la coque, c'est quand même pas, pas mal. Et concernant le téléphone, voilà. Non, mais c'est pas ça, c'est pas celui là celui-là, arrête. Euh, Est-ce que je l'ai éteint Oui. Je trouve pas... Euh... Ouais, il est fin, euh... ouais. il ah, y a un petit arrière. Euh... Ouais, il est joli, il est joli. Mais bon, euh... voilà, quoi, 1000 balles, quoi. 1000 euros. <rire> Pique un peu, voilà, bon. Euh, donc là, c'était la... la bataille des diamants. Ou pas, lol. Euh... T'arrêtes de lire tes mails en diagonale, s'il te plaît. <rire> ouais, elle m'a répondu ça, t'arrêtes de lire tes mails en diagonale Ah mais on est le 20, je serai pas avant le 23 hein. Mais, ah bah ça va Mais, et pareil, euh, attends Le mini PC c'est mi mai, donc vers le 15 Et le iMilab 23 mai <rire> on, en est, on en est quand même là Je veux dire après que tu, On m'aime ou qu'on m'adore Non, comme des têtes L'année dernière, on était presque à la limite de repartir en France. On disait oh, il "Marche pas le business machin." Et là, je commence à être booké pour le mois suivant. <rire> C'est-à-dire que là, le mois il est fait et je commence à être booké pour le mois suivant. Donc euh, voilà, on peut, on peut se réjouir au moins de ça. Hein euh... Ok, bon, 1000 est là. Ok, Shadow, ça fait 10 euros. 1000, ça fait 10 euros. Ah, pas mal. Ah, dis donc, ça en fait de, de l'argent, tout ça. Merci beaucoup, encore une fois, pour vos diamants. Le euh, plaisir, euh, ne vous mettez pas dans l'embarras pour me faire plaisir. <rire> <Non>. <rire> oui, parce que les diamants sont éternels. Mm. <rire> non, bon, on va arrêter le, le, le club de l'arc-en-ciel. Euh, euh, dans, dans, euh, dans le mille et mille. OK, bonjour. Bonjour Dexter. Oh là, ça fait longtemps, Dexter. On te, on, te, on te demande, à Pataya. Tout le monde des films me dit, il revient quand, Dexter Dexter, il a un truc en plus <rire> que je vous dirai pas, ou en moins, en moins qui donne un plus, et chacun verra, mais voilà, elles en sont folles. Euh... Il a tout d'une grande tout d'une grande tour. Le mini PC, je trouve aussi, ouais, je trouve aussi que ce, que ce mini PC, bon, après 500 balles quoi, en prix d'entrée, mais bon, 500 balles, tu peux le faire upgrader, c'est vraiment le genre de truc où même si tu prends 8 plus 256 à hein, 479 euros, c'est le truc où tu te dis tu peux le monter jusqu'à 16, puisqu'apparemment il doit y avoir bah, une barrette, une barrette de 8 ou une barrette de 16 hein, en même temps. voilà. Et le SSD, comme c'est du M2, bah pareil, tu peux l'upgrader jusqu'à euh, 512. Alors après, je ne sais pas si la carte mère supporte beaucoup plus. que comme si on aller jusqu'à l'intérêt. Mais après, bon, c'est le genre de truc où si au niveau de la RAM, 16 Go, ça permet de te faire tourner ton Windows et que tu le charges pas comme un mulet. Le SSD 512, c'est pas mal, plus un petit disque en USB Type-C comme moi, je vous ai présenté la dernière fois, là, le mien que j'ai. Tu mets en USB Type-C et tout, et ça permet vraiment d'étendre la mémoire et d'avoir un petit appareil compact et tout. Euh, moi, je bah, je vais pas renier mon... mon Mac Mini non plus, mais euh, en petit truc d'appoint, en petite station Windows et tout, c'est sympa. Je m'en étais pris un hein, en octobre-novembre en 2020 avec un Ryzen 2007 et un Tera SSD 30 Go de RAM. Pour te... Ça envoie du poignet. D'accord, ouais, c'est quand même là, c'est un i5, hein, euh, voilà quand je vais venir. Euh, et puis c'est le... le i5, c'est le 8259U en plus. <rire> je te dis ça comme si je savais que je parlais de Tu vois, je te dis ça comme si je savais de quoi je parle, mais pas du tout. <rire> pas du tout. C'est <rire> ça doit être récent. Que Shadow te dira que c'est trop bien. Voilà. <rire> Shadow, dis-nous pourquoi il est bien ce i5 8259U. Cheval. Euh, voilà, bon. Euh, alors, là là, Shadow, pour une fois que tu gagnes. <rire> pour, pour une fois, pour une fois, Shadow, il a gagné. Je vais vous mettre un peu de pub. Ça vous fera les pieds. Euh, Twitch. Alors comme vous êtes tous. Euh... Alors, parce qu'il faut que je réponde à un message. Euh, Na non, non, non, non, non. Ah, il m'a répondu pour le Dougie. Ok. et hat 11. Personne ne voit la pub. En fait, c'est le gros moment blanc de l'émission où en fait ils sont, ils sont tous, ils sont tous Prime les mecs et personne ne voit la pub. Euh, alors attends, l'autre Dougie. Ok. Il peut faire Ok. Et euh, il prend Dougie. Voilà mon pote. Euh, en fait, c'est un YouTuber thaïlandais. Alors, il est pas un gros YouTuber, mais c'est un YouTuber thaïlandais. Et chaque fois que j'ai des produits. 20-30% de remise, alors soit la marque de, de, de me demande de les renvoyer en Chine ou dans, le, dans leur entrepôt en Thaïlandais, c'est le cas des aspirateurs et tout, parce qu'ils ont, ils ont tous des marques des, des boîtes ici. Soit euh, ils me disent Vous les revendez, vous les gardez, et tout et là, le douillet. Je que je dis Voilà, j'ai le Dougie je fais 20 ou 30% par rapport au prix euh, Aliexpress, et euh, lui il est trop content. alors Soit il en fait des vidéos, soit il en fait ce qu'il veut, soit il les revend, il merde, il fait sa vie, quoi. Voilà, mais euh, ça reste. Euh, voilà, j'en vois, je dis Voilà. Euh il est dispo, il est content de garder le mois. j'en ai un autre pareil, là, le web plus 10, quand je lui ai dit que j'avais, il voulait la montre aussi, tu sais la montre avec le, la terre, le dôme et tout là, bon après malheureusement, euh... <rire> je n'ai pas de nouvelles, alors le problème c'est qu'en Chine c'est un peu la merde en ce moment, vous avez vu partout, c'était à Shenzhen, après maintenant c'est à Shanghai et tout, donc il y a pas mal de boîtes où les mecs sont en confinement, tout ça, tout ça, donc euh... pour l'instant je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre en produit Alors j'ai eu confirmation de Ulefone. Ulefone m'a dit tiens on a le nouveau Ulefone Armor euh, Power Armor 14. Power ça veut dire grosse batterie Armor euh, 14. Elle me l'a fait commander sur alors ah, ils ont changé. Alors, normalement, alors bonne nouvelle les Chinois ont changé de stratégie. Avant je vous rappelle quand vous les commandez comme ça pour vous les cadeaux machin. Il fallait faire une commande, ne pas la payer, d'accord Voilà, donc mettre un numéro de carte bleue et te tromper de chiffre. De là, la commande était en attente, il te réduisait le prix. Ensuite, cette commande-là, tu la payais en mettant ton vrai code carte bleue. Ça, c'est la base. Maintenant, en fait, le produit, il est là, il te donne un code promo qui est équivalent quasiment à 1,50$ du produit. Donc, moi, je l'ai payé 1,50$ au lieu de 199$. Mais je crois qu'il n'est même pas encore à ce prix-là, il est encore à 200$. Parce que moi, j'ai demandé, euh, j'ai dit, dis donc, il n'y a pas moyen d'avoir le pack famille, là le pack avec la coque et euh, le chargeur par induction, là Elle m'a dit, oui, mais ça vaut quand même 250 euros, et en plus, on vous paye la review et tout, et alors Et alors, c'est qui qui fait début C'est qui le numéro 1 sur les smartphones chinois Hein On n'est pas euh, sur Aviexpress, la merde C'est moi, c'est moi, c'est GG. Donc, euh, donc, elle m'a dit, bon, d'accord. Et elle m'a donné un code promo de, euh, de tout ça, voilà de tout ça, tout ça. Voilà. Donc je l'ai payé 1,50$, voilà, donc il te demande un code promo, donc tu mets dans ton panier, tu mets le code promo, bim le tombe, le prix tombe à 1,50€, tu l'achètes, bim badabo, ça tapes à l'hypopète, c'est la fête. <rire> elle, elle est venue comme ça, elle est venue comme ça, et elle est pas mal, hein Je me mettre la fête, voilà. Euh... <rire> euh... Alors, hein... 20 000 bahts, 545€, donc tu imagines même si euh, le téléphone, il vaut 1000 euros, ils vont vraiment 1000 euros. Alors, après, tu testé, peut-être en, en Thaïlande, sera moins cher. Mais bon, voilà. Euh, même si je lui fais à 20 000, ça fait 545 euros. Moi, à 20 000, je peux aller au pute pendant une semaine. Euh, je, je peux aller euh, en vacances pendant une semaine. Tu vois Par exemple. Mais arrêtez. Bien sûr que les blagues sont préparées et tout. J'ai pas fourché comme ça. C'était juste pour vous faire rire une semaine, pas déconner quand même, non, c'est long, alors il faut y de la crème et tout, voilà, bon, je reprends dans le moto, uniquement les filles à Pattaya savent de quoi tu parles, pas du tout, ah de moi je parle, oui, après, voilà, nous on sait, on s'est rencontrés. euh, ce qui Pattaya, reste à Pattaya, exactement, voilà, il n'y a que les kilos, il n'y a que les kilos que tu prends ici que tu ramènes, tout Le reste euh, et les mst après tout le reste, tu laisses ici. Euh, il est pas mal car suffisant pour le prix. Le Intel Iris, tu peux jouer pas à Cyberpunk, mais à des petits jeux moyens. Je le Land of euh, voilà, Valorant, Fortnite. Tiens, en parlant de jeux, <rire> j'ai été contacté par Ray Shadow Legends. <rire> le dernier, le dernier YouTuber. Et mec, ils ont fait tous les mecs qui avaient des vues et des vues et qu'il avait des abonnés, ils se sont dit bon ah, on a fait, on a fait on a fait, on a fait On a fait, ouais, ouais, ouais, il nous reste GLG, on va les faire un ils m'ont contacté alors Red Shadow Island pour faire un placement une pré-roll et tout qui au mois de mai hein, donc euh, pas d'urgence, euh, faut qu'ils me répondent et tout, mais ça permettrait de tomber euh, ça permettrait d'être bien pour les montres les trois montres euh, hum, 50, 100 et 200 euros en sigule, permettrait de faire les mondes sigule avec euh, sponsorisé par Red Shadow Legends. Ça permettrait déjà de jouer peut-être euh, de l'installer déjà. Et puis tu sais qu'ils m'offre un peu des diamants et euh, des meufs un peu bonnes avec des gros nichons et qui font... Ah, ah, ah. Voilà, je regarde trop à la télé moi. Mais <rire> je le fais bien, hein bah, Red Shadow Legends... <rire> Pas du tout, <rire> jamais joué. Je sais jouer qu'aux voitures. Cette voilà, minute de détente vous êtes offerte par GLG. Hein Donc euh, petit pouce en l'air, petit diamant, tipi euh, ce que tu veux, il prend tout. Dométique et restaurant. Je les boufferai quand j'irai en France. Euh, excellent pour le prix normalement. Tu as aussi une partie graphique, mais euh, minimale. Vega 7. tout ça Non, la, la partie.. Euh... Il est il, est, il est il a mis longtemps. À, euh, ça fait bien trois mois qu'elle devait me l'envoyer, qu'elle me l'a pas envoyé, que c'est reporté, nanana nanana Donc voilà, là, euh, il est quand même arrivé un peu sur le tas Il est arrivé. Déjà, en plus, ça part de Chine, faut le temps que ça arrive et tout. Mais, mais voilà. Et puis Guicon, euh, Guicom. Voilà. Comme j'avais un chat qui s'appelait Guicou, tu vois, on mettait le truc ULM le à l'envers, en coupant le truc de la fin, ça faisait Guico. Ça fait peut-être un petit peu de, de manipulation pour la blague, mais voilà. Tu as. Euh, tu l'as eu le phone. Tu l'as eu le phone. Ah, tu l'as eu le phone. Pas encore. Pas encore. Il est en route. <rire> sur son horse. Sur son cheval. Allez, bien. Non, tu l'as eu le phone. Euh, je la trouve bien. Euh, on n'a pas. Oh non, pas Red Shadow Legends, pitié, Le VPN limite. Mais non, le problème, c'est que je suis maqué un peu avec euh, IVC VPN, qui paye pas beaucoup, mais qui paye tous les mois. Voilà, bon, il a pas payé encore, mais il va payer la vidéo, là, c'est sûr. Et. Euh... Et euh, non, bah, le problème c'est que voilà, c'est que la chaîne, on voit bien que tous les mois, il y a une vidéo d'IVC VPN, donc les mecs, euh, les agences comme ça, bon ils voient bien qu'il euh, y a du VC VPN. Alors j'ai eu deux. J'en encore. j'ai eu Wonder Share, elle est amoureuse de moi, ça y est là. On commence à faire un peu des vues là. Alors on a fait Filmora, euh, trop bien, elle me dit, oui, alors on a la version PDF élément pour payer les impôts. <rire> c'est quoi <rire> C'est quoi les impôts hein ah, ça a l'air nul, voilà. Et euh, nous, à Hong Kong, ça va tenter bien, les impôts. C'est pas mal. Euh, comment dire Voilà. Donc, à me dit, oh, on a ça pour les impôts et tout. Je dis, oh, pas chaud, là. suis pas chaud pour vos trucs, là. Payer les impôts, trucs. Je sais pas trop quoi faire. Là. La démo, ça me parle pas trop. Alors, après, elle a bien vu que j'étais pas chaud. Et elle me dit, hey, on a le nouveau Dr. Phone. Qui permet de faire des copies, des synchros, de récupérer les WhatsApp, faire des copies de téléphone et tout. Voilà, grâce à Dr. Phone. J'ai ah, ça, c'est mieux. Voilà. Je dis même prix, même condition, elle me fait oui. Voilà. Donc, euh, quand elle me dit oui comme ça, j'ose n'ose pas dire non, tu vois. Voilà. <rire> Il n'y a que en cas de mariage où tu demandes un oui et elle prend ton nom. Mais là, dans ce cas-là, elle me dit oui. Et je dis oui. Voilà, aussi. C'est pas de moi hein, le mariage. J'ai entendu ça dans une chanson de rappeur. Hein, voilà. Oui, parce que la, la chose, là quand tu demandes. Quand tu veux te demander en mariage, tu lui demandes un oui et elle prend ton nom. Alors pour vous il est que 18h donc normalement le cerveau ça va moi il est 22h j'avais déjà le truc <rire> j'avais déjà, déjà la punchline je sais pas si je t'avais raconté l'histoire qui m'est arrivée quand j'ai croisé deux russes archibourrés qui ont commencé à aborder en voyant une fille est venue prendre Alors, euh, qui est commencé à m'aborder en me voyant et une fille est venue prendre ma défense en les envoyant bouler bah, C'est ça, on ne euh, pas vous raconter un peu toute l'histoire de Dexter, mais il a une. Euh, voilà, il doit, doit avoir un taux d'handicap quel, quelconque, certainement. Moi, Moi j'en ai plein, mais ça ne voit pas. <rire> J'ai moins un petit peu, mais voilà. Et alors, euh, lui, voilà, il a, ça se fait après. Bon, bah, forcément, ça peut euh, étonner, détonner. Après, les Russes ne sont pas les plus malignes non plus. <rire> été marié avec une. Bon, on a des filles. Tipeee, euh.. Mick euh, Mux. Bonjour, Mick Mux. Tu vas... Euh, tu vas marier au premier regard. Oh oui. Oh oui. <rire> au premier au premier au premier hangar, ouais, surtout. Ouais. À Pattaya. <rire> Tu vas te marier au premier hangar. Elle est bien aussi. Je ne est... sais pas d'où elle vient, mais elle est bien. À Pattaya, tu vas te marier au premier hangar. Ça tient. Ça tient. Pourtant, j'ai vu à Pattaya. C'est vrai qu'il y a des endroits qui sont un peu chelous. Et des meufs, tu te dit... J'en ferai bien la merde, mes enfants. Voilà, bon, déjà il faut essayer d'en faire et après on verra ça. Donne euh... et il n'y aura pas M6 là dans Red Shadow Legends. Je sais pas, euh... voilà. Bon, pour en revenir, combien on fait 22 51 temps? On est pas mal, hein? Et après, il me reste quoi? Ah, les voilà. Alors, je vous fais voir juste le communiqué de presse, euh, truc YouTubeur heures on doit pas partager. Euh... <rire> Ça dedans, bah. Alors c'est les nouveaux One More Evo. Alors en fait, au début j'avais j'avais pas compris, j'ai confondu avec les No Fing. Oh, mais ils veulent m'envoyer les Fing et tout, c'est bien parce que tous ceux qui les ont, ils disent ah, c'est trop bien Enfin, tous les youtubeurs qui ont été payés pour, ils disent c'est trop bien. Et tous les autres, ils disent franchement, regarde pas trop à pas un canard, le truc. Voilà, donc je me dis, j'aimerais bien les avoir pour dire enfin euh, voilà, il se passe. Et là, c'est les one more et En attendant, il euh, y a des trucs avec euh, induction osseuse qui vont arriver, mais. Le mois prochain de la marque aïlou je crois. Bareil, j'ai deux trois. Ils sont tous énervés. Là, ils ont tous envie d'en vendre. C'est Qu -ce qui m'a contacté aussi pour me vendre un truc. Là, euh, euh... elle m'a dit Ah, c'était X -Sense. X Sense, elle me dit Oui, on veut faire un truc. des fumées J'ai déjà fait. J'en ai dit, a déjà travaillé avec vous. Déjà fait. Et toi, bien ah, pas anima bah, Par contre, on a une sonnette connectée avec caméra connectée. Wifi, trop bien. Nanana, ça cartonne. dans en voulez une du je... pouf. Il m'en fout, ça cartonne, c'est carton. En carton, ouais. ouais dit, ah, fait, moi j'ai, ouais, vas-y, fais péter, moi. J'ai dit oui, tout le monde, moi. les colis arrivent et je les découvre la mini PC, je savais pas ce qu'il y avait dedans. Bon, alors, one more. 180, putain, 170 dollars, pas mal. Euh, Audio field grade, INC True I Love Earbuds. avec tout ça mon pote. Voilà, voilà, voilà, voilà. Ah mais ça Oui parce que ça j'ai eu le tracking DHL aujourd'hui. Donc là, si j'ai eu le tracking DHL aujourd'hui, c'est un peu comme le hulophone. Le, le tracking là, DHL, ça va arriver après-demain, tu vois. Alors, cliquer, cliquer, cliquer, cliquer, cliquer, cliquer. IPX4, charge sans fil, longue batterie. Euh... Putain, parfaite fusion de le tech et A, ah, unique 3D céramique panel, laisse électromagnétique, signal interférence. Ouais, <rire> si tu veux, ouais. Ouais, OTR, firmware, mise à jour de... Voilà, 30 dollars de discount, euh... Euh, attends, 5-10-2022. Le 6 août 2022. Putain, août Non, le 8, 8 juin. Ouais, 8 juin et 10 mai. Ah, ben, mais ah ouais, entre le 10 mai et le juin. Ah oui, donc 10 mai, euh, One truc là, ça va être encore pour le mois de mai aussi. Hein. Ok. Euh, ah, Musique app, euh, trop bien. Firmware, tout ça. À propos de one More, c'est les meilleurs. Le truc, il est trop bien et tout. Et puis voilà, voilà. Donc ça, euh, ça sera bah, la semaine prochaine. <rire> ça, ça, je dans les aurai, je vous les ferai voir la, la semaine prochaine. Voilà. Et voilà, voilà, je pense qu'on a, a quand même bien. Et on a et on a bien bossé. Hein. Je peux dire, l'heure, elle est passée crème, hein, comme un doigt dans la fesse. Rien à voir avec la crème. <rire> Malheureusement, la transition est pas bonne. Je suis désolé. <rire> Pardon. Euh... Alors, attends. Avec les Katoïs, c'est zéro risque d'être papa par accident. Avec euh, Katoïs Arros. <rire> ça, ça a tout fermé comme ça et tout. Ben, pas sûr, pas sûr. Elles, sont, elles seraient capables de dire qu'elles sont enceintes. Hein. Oh chérie, darling, Amiccio, un, un Impregnant. <rire> c'est moi un petit chèque. Mais, mais, mais t'es un garçon à la base. Oui, mais euh, je me suis fait opérer de la cake et euh, maintenant je peux tomber enceinte. Ouais, il y en a bien ou deux qui vont y croire, je te le dis moi. Les quoi Lady Boy. Oui, bah les euh, Lady Boy, on peut dire Lady Boy, Shimel euh, et Katoys. » Le petit mot euh, technique, euh, voilà. Et c'est vrai qu'il y a un truc qui s'appelle le Cat Aros. Voilà, c'était le petit moment de culture de cette fin d'émission, euh, à 5 minutes de la fin. Euh, coucou en retard. Bonjour, petit cadeau. Eh maintenant on commence à 5h. Hein. Si maintenant 5h, vous arrivez à 6h, alors avant on commençait euh, Michael, il disait oui, euh, moi, ça m'arrange pas trop, je finis à 5h, ok. On a fait ce qu'on a pu. Enfin, surtout vous, vous avez changé de l'heure. On a commencé à 5h. Après, maintenant, si tu arrives à 6h, mais maintenant 6h et tout. Et en plus, Michael était même pas là, tu vois, pour te dire hein, euh, comment, comment ils sont. Demande de, ch de changer l'heure de la France entière et <rire> <Ils> viennent plus. <rire> euh... un, un. un petit, je <rire> va pas... vais pas lire ça. Des, Des nouvelles de Madols, et <rire> eh ben écoute, non, <rire> je n'ai pas de nouvelles de Madols. Alors, vu que la trottinette de 30 kg est quand même passée par la douane et que j'ai pas payé de TVA. Je me dis que ça peut passer. Alors, ah tiens, en parlant de ça, j'ai mon Poco euh... F 4 Pro, là, qui est bloqué en douane par UPS. Il demande l'agrémentation la... de la NTBC télécommunication de la Thaïlande. Tr -tr -tr -t -tr -t Très peu de marcons, en fait. Alors, faut vraiment qu'elle le vende dans un marché local. Donc, elle me dit, sans ça, vous n'aurez jamais le téléphone. Donc, autant dire que je n'aurai jamais le téléphone. Ou alors, il me l'envoie par un autre euh... billet. Voilà, par un autre, une autre méthode, mais bon, entre les délais, et les autres méthode, c'est souvent un, un petit mois, quoi. Tu vois qu'un jour trois semaines, donc là, euh, je sais pas comment ça va se passait avec Eka pour leur Poco, mais dans Poco, donc voilà, c'est le cas de le dire. Et concernant la dolce, et eh ben écoute, je n'ai plus de nouvelles de la meuf, et puis après, bon, alors certains en fait, c'est bon, c'est vrai qu'après, c'est pas facile pour vous de. Et même les gens que je connais d'avoir une vision du business et de la gestion comme ça qui me disent « Ah oh, mais tu devrais les contacter, tu devrais les relancer, tu devrais… » Alors, c'est pas facile aujourd'hui de contacter les marques et de leur demander un petit billet. Alors tu contactes les marques, ils vous disent, ah, tu as que 80 000 abonnés, tu fais que 10 000 vues par vidéo, euh, et en plus tu veux qu'on te paye. Alors c'est si sur les contacts en demandant le produit, c'est toi un peu qui arrive en disant, ah, donnez-moi votre produit. Donc, ils se sentent un peu en puissance, non attention, on vous le donne déjà, estimez-vous heureux, votre audience sera contente, vous allez prendre des abonnés, c'est trop bien. Donc c'est pas facile d'aller voir les marques en disant, on veut votre produit et il faudra nous payer. <rire> voilà. Mais par contre, voilà, après arriver à un moment où on est quand même assez visible sur YouTube, on fait un peu des vues, que les marques viennent vers toi, là dans ce cas, elles viennent vers toi, tu dis « voilà, on veut faire votre produit et tout », bah tu dis « c'est temps ».« Ouais, on a plein d'argent », bah tant pis voilà, euh, je sais plus que c'est qui m'a fait ça le coup dernière. La meuf, elle veut m'envoyer un truc, puis elle me dit Ah mais on a pas trop trop de budget hein. <rire> Je dis bah tant pis <rire> Pas grave, hein Il y, y, y a des marques qui l'ont le budget. Hein. Et souvent après, elles reviennent, dis oui, on va parler avec mon directeur général, euh, on veut. Ah puis il faut payer d'avance. Ah oh, mais non, on va son refaire, Et en plus, il veut te payer d'avance. Et hein, hein. puis le boss, il dit, bon oh, alors. <rire> et il allume de R2D2, puis il voit le truc, il dit Ah oh, mais ouais, c'est ton dernier espoir Il dit regarde Même lui il le dit, donc euh, voilà, et il dit il paye. <rire> Là, c'est plus facile. Après, dans l'autre sens, on dirait, il faut me payer. Alors, il faut me payer et me payer d'avance. Quand tu, re... tu contactes les marques, généralement, euh, c'est compliqué. m'en fous, je suis toujours là. Mais heureusement, hein, Shadow, il est là depuis le début. Puis, Shadow, c'est lui qui a mis le plus de diamants aujourd'hui hein, sur la table. Euh... Elle est en vacances où les douaniers se sont fait euh, plaisir. Alors non, mais quand c'est un elle n'est même pas partie, elle ne m'a même pas dit, elle n'a pas mon adresse, on vous rappellera, vous n'avez pas mon adresse, non, elle ne m'a pas euh, confirmé, elle m'a dit, oui, on va voir avec mon patron, machin, parce que là, c'était l'adol, et un petit billet, hein, quand même. le mec, il est, est chez les Non, il faut me payer, je dis, ah, bah, parce que... Parce que, après, là, les gens font quoi, moi, de le truc, là, je l'accroche, là, et je, je la mets derrière, et, et on attend, on l'habille, et ça deviendra la présentatrice du, du truc, non, j'ai, c'est, je ne pas bosser à l'œil pour le plaisir d'avoir un truc en silicone comme ça. Euh, je vais la niquer deux fois. Je oh, C'est pas terrible, là. Euh, voilà. Puis après, euh, je vais me prendre une vraie. <rire> Donc voilà. Euh... Donc je dis, il faut me payer en plus. Il hein. faut le truc, la douane, payer. Elle euh... réfléchit. Voilà. Mais bon, après, comme personne à mon avis veut faire ça, euh, elle reviendra. Elle reviendra à moi. Euh... Modérateur toujours à l'heure. Oui, et de bonne humeur. Parfois un peu dominateur, mais, euh, mais ça passe aussi. Bon, euh, qu'est-ce que je voulais vous dire bah, J'ai envie de vous dire que ça fait déjà une heure. Bon, euh, un petit billet pour lui faire un garde-robe. Bah, C'est ça Pour lui mettre entre les insens. <rire> comme ça, là, tu sais, un truc un peu... <rire> bon, allez, tomber. mais... Voilà. Bon, bah, écoutez, les enfants, ça fait des déjà... <rire> chèques. Ça fait des déjà... enfin, chèques. Je, je sais pas, vous, Alors vous, vous me direz en commentaire, la vite fait, comme ça ce nouveau format est incroyable. <rire> Qu'est-ce que c'est passé vite et on a parlé bon on a dit deux trois bêtises parler un peu de Pataya et trois petites. Mais on a quand même parlé high-tech de tous les produits qui vont arriver, des produits que peut-être vous n'avez jamais entendu parler, des produits qui vont arriver. Je vous rappelle, tous les liens seront dans la description de cette vidéo, si vous la regardez sur Twitch, et tous les liens dans la description de la vidéo YouTube qui sera en replay demain. Je pense pas que je vais faire ça maintenant, je dis ça, puis je le fais toujours. En podcast, tout ça, tout ça, voilà. Ça, vous trouvez tous les liens. Si vous voulez déjà les acheter et les précommander, vous pouvez le faire, c'est des liens d'affiliation, encore une fois, ça permet de, de, de se faire un petit peu plaisir. Voilà, des bêtises euh, si peu. Je <rire> voudrais pas, voudrais pas. Non mais j'étais un peu vulgaire. Je m'en ex... excuse. Vous... N'hésitez pas, n'hésitez pas sur YouTube si vous regardez cette vidéo en disant oui, c'est vrai que tu es un petit peu vulgaire. Nous on regarde ça avec maman et les enfants et euh... on était un petit peu choqués. <rire> Il y en a deux trois d'ailleurs qui disent pas regarder ça comme maman et les enfants. <rire> et entre nous. Entre nous. Voilà. Bon, merci beaucoup à Chano pour les petits diamants qui vont clôturer ce petit live. Je vous remercie de passer voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, je donne rendez-vous mercredi prochain. Je rappelle, il y a toujours une semaine d'écart entre YouTube et machin. Mais euh, moi, j'ai trouvé cette émission bien. <rire> moi, je, moi, je trouvais que celle-là, elle était bien. Voilà. Après, je sais que la, la prochaine sera mieux, mais... J'ai trouvé mon format, au nom de Dieu. <rire> Allez, merci de passer. Bonne soirée, forcément, je vous kiffe. Bye bye. <rires>